C'est parti. Du coup, Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence. Nous allons accueillir désormais non pas un, mais deux orateurs, Pascal Martin et Martin Supio. Pascal est actuellement lead DevOps chez Bedrock et Martin est architecte PHP chez Concerto. Ce sont également deux habitués de la FUP et du forum PHP. Aujourd'hui, ils viennent nous motiver à participer à la communauté PHP pour rendre notre langage préféré encore meilleur. Pascal, Martin, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien Aujourd'hui, sans surprise peut-être, Martin et moi allons vous parler de PHP. Mais surtout, on va vous expliquer que PHP, c'est vous. Et vous pouvez contribuer à notre langage et à notre communauté. Mais alors, avant de commencer vraiment à entrer dans le sujet, j'aimerais que vous vous demandiez, vous posiez la question dans vos, dans vos esprits, est-ce que vous contribuez à PHP Est-ce que vous avez l'impression de contribuer à PHP Gardez la réponse dans un coin de votre cerveau, on vous reposera la même question à la fin de cette conférence. Mais souvent, quand on pose cette question autour de nous, on a deux réponses. La première réponse, très, brinaire, très binaire, peut-être un petit peu brute, qui est « Non, je ne contribue pas à PHP ». Et c'est dommage. Mais heureusement, cette réponse est assez souvent suivie d En fait, je ne sais pas comment, je voudrais bien, mais je ne sais pas comment. Eh bien, si vous aussi, vous ne savez pas comment contribuer à PHP, vous êtes au bon endroit. Et vous verrez, vous verrez au cours de cette conférence, qu'il y a plein d'idées différentes pour contribuer à la PHP. Et vous verrez des idées pour chacun et chacune d'entre vous. En fait, vous verrez même 50 idées pour contribuer à la PHP et sa communauté. Si vous voulez... Comptez avec nous les petits éléphants qui vont défiler en bas de l'écran. Alors, forcément, euh, certaines vont vous faire peur. La première euh, qui vient à l'esprit, c'est euh, contribuer à PHP, c'est forcément codé en C. Et tout le monde ne sait pas forcément codé en C. Euh, ça, ça peut être un frein, hein, c'est sûr, on comprend bien que ce n'est pas évident. Mais vous allez voir qu'il y a plein d'autres manières de contribuer et on va vous montrer que euh, vous aussi, vous pouvez contribuer. Je m'appelle Pascal Martin, je suis lead DevOps chez Bedrock. Vous nous connaissez peut-être sous le nom M6Web qu'on a utilisé pendant, pendant plus de 10 ans. On travaille sur une plateforme de VOD et de replay qu'on vend en marque blanche chez des broadcasters en Europe. Et donc, je suis Martin, euh, Supio. Euh, moi, je suis architecte PHP, je fais du PHP depuis une vingtaine d'années. Je collectionne les éléphants et je travaille chez Concerto. Alors, Martin l'a dit, quand on parle de contribuer à la PHP, on pense très souvent à... Contribuer au langage PHP. Et euh, le moteur de PHP, c'est du C. Et oui, coder en C, ça fait peur. Alors il fut un temps, ça s'apprenait à l'école, le C, c'était une révolution, c'était le langage à la mode. C'est un petit peu moins le cas maintenant, malheureusement. Et donc, on n'a pas tous fait du C quand on était à l'école. Et pourtant, le C, la syntaxe, c'est presque du PHP si on est un tout petit peu mauvaise foi. « Ok, il faut gérer la mémoire, il y a plein de macros qui ne simplifient pas trop les choses. » Mais c'est juste du C, quoi. Alors, moi, j'ai jamais fait de C, clairement. Je ne suis pas allé à l'école. Donc, voilà le C, pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, je me dis, ça fait encore un langage à apprendre. Et clairement, J'ai pas le temps. J'adorerais faire du C, j'adorerais contribuer à PHP. Mais finalement, c'est pas pour le moment. Peut-être qu'un jour, j'aurai le temps et ça me ferait vraiment plaisir. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Mais pourtant, si on, si on regarde cet exemple de code, presque, on croirait que c'est du PHP. À quelques détails de syntaxe près, il y a des accolades, il y a des points-virgules. En fait, si, si vous, dans l'audience, vous lisez cet exemple de code, vous verrez un Y majuscule sur la dernière ligne. Quelques lignes plus haut, vous verrez un petit thème. Et puis tout en haut, vous verrez un D. Bien, le code que vous avez à l'écran, qui est du C, et que vous avez peut-être compris, c'est une partie du code de formatage de date en PHP, Vous savez la fonction date que vous utilisez super souvent, Et bien, vous venez de voir un morceau de son code source. Et puis le langage C, ça ne sert pas qu'à implémenter le moteur de PHP, ça sert aussi à travailler sur des extensions. Et beaucoup de fonctionnalités de PHP sont développées sous forme d'extensions. Certaines dans le dépôt même de PHP. La plupart des fonctions que vous utilisez au quotidien en fait, sont dans des extensions. Et écrire des extensions, ça va vous ouvrir des portes. Ça vous donne accès à des fonctionnalités bas niveau. Ça vous permet de vous interfacer avec des bibliothèques systèmes développées par d'autres personnes. Ou même, ça vous permet d'accéder à un niveau de performance inégalé. Même si j'admets qu'avec avec PHP 7, c'est un petit peu moins nécessaire qu'à une époque. Et voilà le moment de vous poser une première question. Vous avez dans Livestorm un anglais sondage. Il y a trois sondages dedans. Et un de ces trois sondages vous demande si vous avez déjà proposé un patch au moteur de PHP ou à une extension ?» Avec deux réponses possibles, très binaires, encore une fois, oui et non. On ne va pas regarder les réponses tout de suite, on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre, mais je suis très curieux de voir vos réponses à la fin de cette conférence. Alors forcément, euh, contribuer au langage, euh, ça implique des bugs. Dans tous les langages, il y a des bugs, et forcément, euh, ça peut arriver euh, quand on rencontre un bug sur PHP. Alors, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait bah, On le signale. Euh, comme tout langage, PHP a son bug tracker, bug.php.net slash random, l'adresse plutôt bien trouvée. Vous allez pouvoir euh, dire que vous avez rencontré un problème et vous allez pouvoir euh, aider les développeurs à corriger ce problème. Parce qu'il ne vous impacte pas que vous, il impacte d'autres personnes. Donc c'est important de partager ce bug que vous avez trouvé. Le premier truc à faire avant de signaler un bug, quand même, c'est d'aller relire la doc pour vérifier que vous n'êtes pas dans un cas particulier, que vous n'auriez pas bien compris. Et alors, pour bien reporter un bug à PHP, il y a bien sûr une documentation qui décrit comment faire. Et notamment, cette documentation vous expliquera comment installer les paquets de développement, les paquets de debug, qui vous permettront de générer une stack trace en C, utile aux développeurs de PHP. Et vous verrez que ça marche aussi pour les extensions PHP, pas que pour PHP lui-même. Le bug tracker de PHP, il sert aussi à reporter des bugs sur les sites web de PHP. Si vous voyez un bug, des dizaines de milliers d'autres personnes l'ont vu. Ne faites pas comme toutes les autres, reportez ce bug. C'est comme ça qu'il sera corrigé. Alors, vous pouvez également aider en qualifiant des bugs. Vous n'en avez pas trouvé, c'est pas grave, on ne vous en veut pas. Mais du coup. Essayez de reproduire un bug, ajouter des précisions quant à la reproduction du bug, essayez avec une autre version de PHP, et vous pouvez également créer des tests montrant comment reproduire le bug, ça aidera beaucoup les développeurs. Et puis vous pouvez tester les futures versions de PHP. En fait, la prochaine version de PHP, PHP 8, la RC1, la RC2, et ainsi de suite, eh bien, ça se compile sans trop de mal, surtout quand on l'a déjà fait une fois. Et puis, vous verrez, sur Internet, il y a plein de documentation qui existent. Vous trouverez des articles de blog qui vous expliquent comment compiler PHP pour pouvoir tester une des prochaines RC. Et si vous ne voulez pas compiler PHP vous-même, vous trouverez des images Docker, si quelqu'un les a déjà construites. Et puis, si personne n'a déjà construit ces images Docker partagées avec la communauté, pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas vous-même Ce serait une bonne façon de contribuer à la communauté et de la faire progresser. Alors... Vous pouvez également tester PHP, vous pouvez tester PHP sur des bibliothèques que vous utilisez. Quand il y a des montées de version, c'est important de tester pour voir si finalement la nouvelle version de PHP fonctionne toujours bien avec votre librairie ou votre framework favori. Et puis, si vous avez des problèmes, vous allez pouvoir reporter des bugs, mais pas juste dire « ouais, ça marche pas ». Vous savez tous faire du PHP, donc vous êtes capable également de faire une pull request. Euh, reporter un bug, c'est bien, le corriger, c'est encore mieux. Alors, on a posté un petit sondage pour savoir si vous aviez déjà testé des versions. On voit globalement que 25% des gens ont déjà testé des versions. Seulement 5% ont reporté des bugs, donc on imagine qu'il n'y avait pas tant de bugs que ça et que finalement ça marchait pas si mal. Par contre, il y a quand même 75% de gens qui n'ont jamais testé de version de PHP. Euh, je suis quasiment dedans, je crois que je l'ai fait une fois un peu par hasard, histoire de dire que je l'ai fait, mais euh, voilà, donc on peut encore faire des efforts, on peut encore progresser, donc je compte sur vous pour que ce sondage augmente et qu'on puisse avoir un, une réponse oui avec beaucoup plus de monde. Alors, tester, tester, utiliser PHP, Martin l'a dit tout à l'heure, vous pouvez écrire des tests. Et euh, ça, c'est un test sur le langage PHP. Et vous voyez au milieu de l'écran, même des couleurs, du code PHP. Eh bien oui, un test sur le langage PHP ou sur une de ses extensions, c'est avant tout du code PHP dans un fichier texte avec quelques petites balises qui permettent d'indiquer ce que fait le test et quelle est la sortie attendue même si vous ne développez pas en C, vous êtes en mesure d'implémenter des tests sur votre langage favori. C'est celui que vous manipulez tous les jours. Alors, on a vu que le test n'était pas très compliqué. Et bien, vous voyez sur le code coverage de PHP qu'on est globalement à 70-80% de couverture de code, ce qui est bien, mais il y a peut-être encore quelques améliorations qui sont possibles. Donc, n'hésitez pas à venir... Sur ce coverage, regardez ce qui n'est pas testé et ajoutez vos tests. Bon, apparemment, le système de coverage est cassé en ce moment. Si quelqu'un peut venir le réparer, ce sera une aide appréciée, une nouvelle manière de contribuer. Et puis, vous voulez créer des tests, sur quoi Alors, Soit vous regardez quelque chose qui n'est pas testé, soit vous regardez quelque chose qui est sensible pour vous. S'il y a une fonctionnalité qui est très importante dans votre code, vérifiez qu'elle est bien testée et que vous n'aurez pas de problème avec. Alors Comment est-ce que le langage PHP évolue bien, Le langage PHP évolue via un processus de RFC. Quelqu'un a une idée, une idée que, que cette personne pense être géniale, et pour que cette idée soit implémentée dans PHP, déjà, il faut commencer par écrire une page de, doc de documentation qui décrit cette idée et ce qu'elle va faire. Une RFC, c'est une « Request for comments ». Donc En retour, on s'attend à avoir des commentaires permettant d'améliorer cette idée, ou de la rejeter. Une RFC qui vient sans code, sans code en C, a assez peu de chances de passer, il faut être honnête. Mais si vous avez une idée absolument géniale, et vous avez écrit une page de documentation qui décrit cette idée, et qui fait envie de vous arriverez peut-être à trouver un développeur, un développeur C, qui voudra l'implémenter avec vous. Est-ce que ça ne marcherait pas Et ça a déjà marché. Et puis une fois une EFC proposée, vous pouvez participer à ce aux commentaires, et ça se fait sur une mailing list qui s'appelle Internals, qui est certains jours accueillante et d'autres jours un petit peu moins peut-être, mais c'est là où vous allez discuter de façon officielle et apporter votre pierre à l'édifice, apporter votre pierre à la conversation. Et c'est le moment pour un deuxième sondage, donc toujours l'onglet sondage dans, dans LiveStorm On est curieux, on se demande, est-ce que vous avez déjà commenté une RFC de PHP et Je parle bien de suivre le processus officiel, donc d'aller sur la mailing list Internals et de contribuer à cet endroit-là. Je ne parle pas de ah, « assez génial sur Twitter » ou « Ah, c'est une idée à non » Est-ce que vous avez contribué au processus Là aussi, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre et puis on verra vos réponses à la fin. Alors forcément, on parle d'utiliser PHP. PHP, sans son écosystème, c'est rien. L'écosystème de PHP est très vivant. Il y a beaucoup de choses. qu'on parle d'humains et de communautés ou qu'on parle de logiciels, qu'on parle de frameworks, de CMS. Contribuer à PHP, c'est aussi l'utiliser. Euh, plus vous l'utilisez, plus il y a de monde qui va l'utiliser, plus il y a de projets qui vont se créer. Finalement, euh, je résumerai par cette citation de Pascal Martin, plus on est développeur, plus on est développeur. Euh, » Et finalement, oui, il euh, y a plus de visibilité pour le langage, et finalement, ça nous importe. Euh, Aujourd'hui, et depuis des, des années et des années, PHP représente à peu près 80% des langages du web. Vous voyez qu'on est descendu à 78-79%. Mais globalement, c'est stable depuis des années. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on en parle partout que PHP, aujourd'hui, c'est le langage du web. Et donc, bah, n'hésitez pas à dire que vous bossez avec PHP, partagez votre expérience. Enfin, en 2020, bosser avec PHP, c'est une force, beaucoup haut et fort. Et puis bon, PHP, il est très critiqué, mais finalement, il est toujours là depuis des années. Et s'il si est toujours là, c'est parce qu'il évolue avec ses utilisateurs. Imaginez les projets que vous êtes en train de faire aujourd'hui, imaginez de les faire avec PHP 4. C'est complètement impossible. Pour ceux qui ne connaissent pas PHP 4, imaginez de faire votre projet sans objet, juste en procédural. PHP, sa grande force, c'est d'avoir su évoluer, d'être à l'écoute des utilisateurs, qu'ils soient pros, qu'ils soient perso, et d'évoluer avec eux, pour leur permettre d'avancer et de développer les fonctionnalités dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et donc, je vous invite à dire avec moi, mais vraiment le dire, l'affirmer haut et fort, je suis développeur PHP et j'en suis fier. Alors, PHP, forcément, on parle d'open source, mais tout l'écosystème est open source, finalement, 99%. C'est des bibliothèques, des frameworks, des CMS, et vous avez peut-être l'occasion d'ajouter des fonctionnalités à ces bibliothèques, de tester ces frameworks, de faire un portage d'une librairie, faire un portage de POM pour Zen Framework, par exemple. Voilà, c'est une très bonne idée, ça va permettre à d'autres personnes de l'utiliser. Vous pouvez tester des bêtas des frameworks, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle version de votre framework qui sort, testez-la. Tester sur votre code. Aujourd'hui, c'est facile de tester sur des versions différentes. Au final, on travaille tous les jours avec PHP, on travaille tous les jours avec de open source, donc on est tous en mesure d'identifier et de reporter des problèmes. Et ça, ça va beaucoup aider. Et puis attention, on parle vraiment de rapporter les bugs et pas de les créer, même si on est très fort pour les créer. C'est plus la partie rapportée qui est intéressante. Et voilà, à partir du moment où on dit « il y a plein de bugs », on est en mesure de les rapporter, on peut également les corriger. Hein euh, vous savez faire du code, vous savez également faire des PR. Et du coup, on a vraiment parlé de deux choses différentes. Vous pouvez tester PHP stable sur vos projets en bêta. Et vous pouvez aussi tester vos projets stables sur les bêtas de PHP. Donc, il y a vraiment deux choses différentes que vous pouvez tester et les deux sont intéressantes pour vous et pour notre communauté. Alors, l'open source, quelles okay, les contributions testées Mais si on parlait, si parlait d'argent aussi. Eh bien oui, toute cette communauté open source, elle a besoin de manger aussi, de se nourrir. Et on ne mange pas du PHP au petit déjeuner. Vous pouvez aider les contributeurs de tous ces projets open source que vous utilisez avec des outils comme Patreon, GitHub Sponsor ou autres. Vous pouvez également, même si jeanet, c'est un petit peu compliqué en ce moment, leur payer un coup à boire. Et, euh, et on vous rappelle que donner une conférence, c'est contribuer à PHP et à sa communauté. Vous pouvez acheter le livre d'un contributeur. Enfin bref, il y a plein de façons d'encourager les gens autour de vous. Et puis, euh, il y un projet qui, qui me tient beaucoup à cœur. C'est un petit truc qui s'appelle Composer. 99% des gens dans la salle vont l'utiliser. Ça a commencé, c'était deux gus dans un garage. Et ces deux gus, ils ont révolutionné la façon dont on fait du PHP. Vous avez déjà utilisé Peur Merci Composer. Alors, si vous voulez contribuer, vous pouvez tout à fait aider ces développeurs à maintenir leur projet. Packagist, vous l'utilisez gratuitement, prenez une version payante, et vous aurez toutes les options de mirroring de vos dépôts, vous aurez des options de monitoring pour mieux surveiller les vulnérabilités sur les composants que vous utilisez. Vous pouvez utiliser ExaCat également, vous l'utilisez peut-être en version gratuite, prenez une version avec du support et vous irez encore plus loin dans l'analyse statique de vos projets. Vous aurez encore moins de bugs, c'est formidable. Et des outils de genre, il y en a plein, donc vous avez vraiment quelque chose qui répond à votre besoin et qui vous permettra d'aider les contributeurs. Mais il y a d'autres façons d'aider la communauté. Il y en a une que j'aime beaucoup qui est écrire. Vous pouvez écrire plein de choses, de la doc, des tutoriels, des articles, et ainsi de suite. En fait, la première chose écrite avec laquelle on est tous venus en contact quand on a commencé le PHP, c'est bien sûr la documentation de PHP. Quand on dit la documentation de PHP, je pense à ça. Une fonction, une description, quelque chose. Et là, vous lisez cette page, et imaginez au milieu de la page, il y a quelque chose qui attire votre attention, une erreur dans la doc. Eh bien vous pouvez corriger cette documentation. On dit souvent que le lien est petit, il est assez peu visible, donc je vais être un peu brutal, le lien il est là, dans ce qui est en rouge. Ce tout petit lien Edit va vous permettre d'ouvrir l'éditeur en ligne. Alors l'éditeur en ligne, c'est quelque chose qui peut paraître un peu austère comme ça, mais qui est finalement assez facile à prendre en main. Euh, il a le gros avantage de pouvoir accepter des connexions via Twitter, des connexions anonymes. Vous pouvez vous connecter en deux secondes et faire une petite correction, proposer une correction, et puis ensuite elle sera validée par les mainteneurs. Moi, l'éditeur, je ne le connaissais pas avant 2011. Euh, je n'avais pas vu qu'il y avait ce bouton édit, et pourtant je vous ai dit que je faisais du PHP depuis 20 ans. Euh, je un peu honte au début, pendant 10 ans je ne l'ai pas vu. Et puis après, euh, bah, j'ai commencé à m'en servir, et finalement je me suis rendu compte que faire une petite correction, des fois quand on voyait une coquille, c'était pas très compliqué. Faites des efforts et la doc sera superbe. Et alors, la documentation de référence, c'est celle en anglais. C'est celle qui est mise à jour par les mainteneurs, c'est celle qui est contribuée en premier, qui ensuite est traduite. Mais tout, tout professionnel que nous soyons, bah, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de personnes qui font du PHP, c'est leur premier langage. Ils ne connaissent pas forcément l'anglais. Et euh, j'ai découvert PHP quand j'étais au lycée. quoi. Et au niveau d'anglais à l'époque, euh, enfin, beauf, peut-être maintenant encore, mais surtout à l'époque. Et euh, s'il n'y avait pas eu la traduction française de la doc de PHP, et ben, je ne serais peut-être pas devenu développeur PHP, je serais peut-être devenu développeur Perl, je ne sais pas, c'était cool de Perl aussi. Alors, bon, arrêtez de vous plaindre, certains disent la traduction est pourrie, bon, je ne suis pas franchement d'accord, mais euh, quand on regarde, aujourd'hui la traduction elle est faite à 86%, c'est des stats assez récentes. Euh, il y a encore quelques années, on était à 100% de la doc traduite en français. Et c'était la doc, euh, la version euh, étrangère la plus traduite. Donc, euh, si on fait un petit effort, je pense qu'on reviendra rapidement à quelque chose de très bien. Et si vous voulez écrire vous-même quelque chose from scratch, vous pouvez écrire des articles. Vous savez, les blogs, quelque chose qui était génialissime, les blogs, il y a quelques années, et qui existe encore. Eh bien, vous pouvez partager votre expérience et votre savoir sur votre blog. Imaginez, vous découvrez une fonction génialissime de PHP ou une bibliothèque fantastique. Écrivez un petit article pour partager votre enthousiasme. Ou vous pouvez même écrire dans la presse, dans des magazines, des magazines papier. il y en a encore de temps en temps qui existent. Vous toucherez un public un petit peu différent. Puis évidemment, euh, vu qu'on parle de parler, on peut parler des conférences et des meet-ups. Et là, je crois que vous voyez de quoi on parle. On est en plein dedans que ce soit en présentiel, que ce soit en version Covid, juste en vidéo. Vous pouvez parler dans des meet ça va vous faire du bien. Vous allez voir, vous allez apprendre à vulgariser, à expliquer ce que vous savez, à montrer votre expertise. C'est très épanouissant. Et en temps de Covid, ça vous apprend à communiquer sur Internet. Une fois que vous avez écrit et parlé, vous pouvez continuer. et, Par exemple, donner des formations. Et donner des formations, c'est extrêmement formateur. Oui. En fait, on connaît vraiment quelque chose que lorsqu'on sait l'expliquer. Et vous verrez, en donnant des formations, vous aurez en face de vous des personnes qui ne connaissent pas ce que vous connaissez, vous devrez leur expliquer. Et c'est comme ça que vous connaîtrez vraiment votre sujet. Ces formations peuvent être payantes, c'est intéressant de donner des formations payantes, financièrement parlant, ou elles peuvent être gratuites. Par exemple, vous pouvez aller voir... Les fuplions et dire, hey, j'aimerais animer un atelier, qui est une formation de deux heures, trois heures, et peut-être qu'ils vous aideront à organiser ça. Ou alors, vous pouvez enregistrer des formations sur YouTube ou ailleurs et ainsi participer à notre communauté. Et puis alors évidemment, si le côté philanthropique vous attire, n'hésitez pas à écrire un livre. C'est clair que ça ne va pas vous rapporter des millions, mais ça a quand même un côté très gratifiant, n'est-ce pas, Pascal? Eh bien, eh bien oui, en fait, euh, un des premiers bouquins que j'ai lu autour de PHP, c'est un bouquin qui s'appelait PHP 5 avancé. Je emprunté quand j'étais étudiant à la bibliothèque universitaire de la Fac. Je l'ai lu à peu près en entier, il était mais genre épais comme ça, il fallait lire vite. Et euh, bah, dix ans après, à peu près, j'ai pu contribuer à PHP 7 avancé, donc la nouvelle version de ce livre. Et ça a, été, ça a été une façon absolument magique de redonner à des personnes comme moi il y a dix ans, c'était vraiment un super projet, super intéressant, et je, je suis content qu'il bah, permette à des gens de découvrir PHP. Et, euh, et pour montrer un petit peu l'autre face du, du miroir, j'ai écrit un bouquin sur le développement d'extensions PHP, et j'ai énormément appris sur le développement d'extensions PHP, bien sûr, mais aussi sur le fonctionnement interne de PHP, en écrivant, en écrivant là-dessus. Donc, écrire un livre, et de la même façon, écrire des articles de blog ou donner une formation, c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors forcément, on est ici grâce à la FUP et on ne peut pas parler de la vie de la communauté sans parler de la FUP. La FUP en France, c'est incontournable. Il y a encore des développeurs qui n'en ont jamais entendu parler, je ne sais pas pourquoi. Mais la FUP aujourd'hui, ça a 20 ans et en 20 ans, ça s'est beaucoup développé. Ça a commencé par des événements avec 100, 200 personnes et aujourd'hui, on en est rendu plutôt à des événements de 600 personnes. Euh, la FUP au niveau national, c'est le forum PHP, euh, il y a eu le PHP Tour, euh, maintenant il y a la FUP Day. Ça permet d'assister à des conférences, ça c'est une manière de, de contribuer, euh, finalement, de, de se former. Euh, vous pouvez également proposer des conférences, et il faut recommencer, ça ne marche pas à tous les coups avec Pascal, nous on a proposé cette conférence-là trois fois, avant que la FUP en ait marre et nous dise « c'est bon, vous pouvez la faire ». La FUP, ça vous permet également de participer, d'échanger, euh, il y a des mailing lists, il y a Slack, et vous allez pouvoir échanger avec des gens qui font le même travail que vous et pas rester tout seul dans votre coin. Et puis, si ce niveau national vous fait un petit peu peur, peut-être vous impressionne, bien, vous pouvez commencer localement, dans votre ville, où vous habitez ou travaillez régulièrement. Vous pouvez participer à une antenne locale et des antennes de la FUP, il y en a une quinzaine en ce moment qui sont actives. Alors, OK, avec les situations sanitaires, elles sont un petit peu moins actives, mais tout de même, vous pouvez participez à des apéros, participer à des meet-ups, et puis là aussi, proposer vos sujets de conférence. Et en fait, euh, faire une conférence pour la première fois avec un public un petit peu plus réduit dans un meet-up local, 5, 10, 30, 50 personnes, ça peut être plus facile pour vous, ça va être formateur, et ça vous aidera à vous lancer ensuite sur une scène plus grande. Moi, je me souviens, j'ai créé l'Antenne de Nantes sur un coup de tête, en revenant du PHP Tour à Lille, euh... J'avais croisé du monde qui m'avait dit « Oui, mais alors le PHP Tour, l'année prochaine, où est-ce qu'il sera Il n'y a que Lyon qui se propose. Est-ce que finalement, vous ne pourriez pas faire un dossier concurrent ?» Bon, nous, on faisait déjà des apéros. On s'est dit « Ok, on va monter une antenne, on va faire un dossier. » Et hop, PHP Tour, c'était gagné. C'est donc vous qui l'avez pris, celui-là. Bon, on a pris le suivant. Mais les apéros, on ne vous a pas attendu pour faire les apéros. C'est hein. <rire> à, à Lyon, les a... apéros. On connaît. Et vous pouvez participer à l'organisation de tout ça. Par exemple, dans, dans la Fup vous pouvez vous, vous impliquer dans les pôles. Il y a un pôle mentoring, un pôle sponsoring, un pôle veille. Et ces pôles ont besoin de membres de notre communauté pour évoluer. Et puis, si vous avez beaucoup, beaucoup de temps, il y a le Bureau national se renouvelle tous les ans. La FUP c'est une association, donc il y a président, vice-président, et ainsi de suite. Et régulièrement, les membres du bureau cherchent les personnes qui prendront la suite l'année d'après. Et puis, au niveau local aussi, vous pouvez organiser un apéro, par exemple, et organiser un apéro, les premiers qu'on a fait à Lyon, c'était, on lançait un tweet, euh, « Coucou, quelqu'un veut venir boire un verre ce soir à tel endroit ?» On appelait un bar, on réservait une table pour 10, un peu plus compliqué en ce moment, mais j'espère qu'on pourra y revenir. Et puis ça y est, on avait un apéro PHP. Et au bout de quelques apéros PHP, on fait des méthodes des conférences, et puis on évolue petit à petit. C'est vraiment, vraiment un processus itératif. Puis alors, pour ceux qui n'ont pas trop de temps à accorder, vous pouvez également aider ponctuellement. Il y a besoin toujours d'aide sur les événements, sur un meet-up, euh, ou même pendant deux jours sur un forum PHP pour euh, aider à servir des viennoiseries, du café, des vestiaires, <coughs> présenter des conférences, euh, comme notre gentil présentateur nous a introduit tout à l'heure. Voilà, il y a besoin d'aide sur le baromètre des salaires. Vous pouvez également contribuer au code source. Si vous voulez rester chez vous, au fond de votre garage, pas de problème. Les outils de PHP, c'est de la FUP, c'est du Symfony. En partie, donc à partir de là, vous pouvez contribuer et aider à ce que le système de réservation fonctionne bien. Voilà. Il y a même des gens qui font pas de PHP et qui contribuent. Si on prend l'exemple de l'Ibellule, eh ben, elle aide à l'accessibilité des vidéos de la FUP sur YouTube. Toutes les vidéos sont sous-titrées et c'est en partie grâce à elle. On peut la remercier tous ces événements, c'est l'occasion de rencontrer plein de monde. On rencontre plein de monde qui fait du PHP, on rencontre des conférenciers internationaux. Euh, quand on a l'occasion de manger avec le release maintenant de PHP, ou euh, moi qui fais du Zen Framework, euh, bah, manger des crêpes et boire du cidre avec Mathieu, eh ben c'est super sympa. C'est une habitude, les crêpes et le cidre à Nantes, à chaque fois. Hein. Et bref, allez aux événements où vous regardez, mais je pense qu'on ne s'étalera pas trop là-dessus, vous voyez vraiment de quoi on parle. En un mot, adhérer. Euh, on voit dans le sondage que 74% des gens ici sont déjà membres. Bon, il y en a 19% qui ne le sont pas encore. Bon bah, j'espère que vous allez adhérer rapidement. Euh, on n'a pas de com sur sur le nombre de personnes qui adhèrent à la fin, mais ce serait bien quand même que vous adhériez. Puis les 7%. Ah, on est passé de 7% à 6%. Donc il y a peut-être des gens qui ont changé d'avis. Les 6% qui restent, changer d'avis et puis adhérer. Et donc, bah, si vous n'avez pas encore répondu au sondage, il est encore temps d'y répondre. Êtes-vous membre à FUP bon, J'ai l'impression, vu le résultat, que c'est plutôt, plutôt positif aujourd'hui. Et puis, pourquoi s'arrêter à la France Alors certes, on parle, on parle français pendant cette conférence, mais en fait, PHP, ce n'est pas purement français. Quoi. Il y a des user groups PHP partout dans le monde. Si vous traversez une frontière, demain, vous rencontrerez des développeurs PHP. PHP, c'est une communauté mondiale avec des projets d'envergure. Et, euh, et c'est super sympa de partir à l'étranger et de voir des développeurs PHP comme nous. Quoi. Alors forcément, on parle du niveau mondial. Parlons d'Internet. On peut participer sur Internet facilement et mettre en avant notre langage et toutes les qualités qu'il a. Parlons-en sur Reddit, sur Stack Overflow. Vous êtes certainement passé par là pour poser une question ou aider quelqu'un dans le besoin. Sur Twitter également, vous avez moyen de montrer un peu comment PHP vous aide au quotidien sur Twitter. Et puis, un tweet comme celui-ci, c'est une capture d'écran, ça a pris allez, 30 secondes à faire à Olivier, il a posté un petit message derrière. En fait, montrer un tweet, c'est un simple tweet comme ça, montre que PHP est un langage d'avenir, un langage performant qui répond à des vrais besoins métiers. Un petit tweet, ça rend service à PHP. Merci Olivier. Et puis, vous avez plein d'autres façons, vous pouvez live coder sur Twitch, je sais que certains le font, vous pouvez, je l'ai déjà dit, enregistrer des vidéos sur YouTube. Vraiment, tous les médiums sont possibles pour contribuer à PHP. Puis alors, si vous avez la fibre artistique, un bel exemple de réalisation, c'est l'éléphant PHP. C'est sorti d'une petite idée hein, que l'éléphant ressemble, au... ressemble aux lettres PHP, voilà, une petite idée, un petit logo. Maintenant, c'est un éléphant, c'est une peluche, carrément. Si vous voulez en savoir plus sur la peluche, allez voir la compte de Damien. Et puis, euh, voilà, vous voyez que c'est encore une manière de contribuer encore différente. Et puis, euh, Zev, que vous avez vu pendant la conférence juste avant, m'a offert un éléphant en PHP 7. Quoi. Il, est, il est adorable, cet éléphant. Moi, je me rappelle que Rasmus n'avait pas d'éléphant rose, et c'est moi qui lui ai offert son premier éléphant rose trop content. Hein. Offrir un éléphant à Erasmus, c'est quand même la casse. On est des vrais fanboys. <rire> Bref. Mais, mais au-delà des individus, eh bien, une entreprise peut aussi <rire> contribuer à PHP. Et euh, en fait, nos entreprises, elles tirent profit de PHP et de son écosystème, mais au quotidien. Donc, en retour, nos entreprises peuvent, pourraient, ou devraient même, encourager et supporter la communauté autour de leur langage. Et par exemple, une façon de contribuer à cette communauté, c'est de sponsoriser un événement comme le Forum PHP aujourd'hui. Et un événement comme le Forum PHP, c'est un budget énorme. Si on prend le Forum PHP l'an dernier, c'est dans les 180 000 euros de budget. Sans le sponsoring de nombreuses entreprises, ces événements ne seraient pas possibles. Ou alors le prix des places ne sera pas ce qu'il est actuellement. Et puis, <coughs> sponsoriser, euh, si c'est trop gros pour vous, si vous êtes une petite entreprise locale, vous pouvez également sponsoriser à votre niveau. Sponsoriser un meet-up. Ce n'est pas compliqué de sponsoriser un meet-up. Vous fournissez une salle, et puis, euh, allez, des bières, des pizzas, ou du cidre des crêpes, hein, sinon, peu importe. Et voilà. Un petit speech pour se présenter. Et c'est parti. La FUB peut vous trouver un conférencier si vous n'en avez pas sous la main, ou l'antenne locale, s'il y en a une. D'ailleurs, on l'a fait, Martin et moi. Martin, à Nantes, a organisé un meet-up. J'y suis allé, j'ai parlé, j'ai fait, fait une conf. Et puis, il y avait une entreprise, un cabinet de recrutement qui a payé des pizzas et des boissons à tout le monde. En fait, ce cabinet de recrutement, à la fin, a pu discuter avec plusieurs personnes dans la salle. Et quand Martin et moi sommes partis, il y avait encore des personnes dans la salle du public qui discutaient avec le cabinet de recrutement. Donc, c'était intéressant pour tout le monde, c'était intéressant pour l'antenne, c'était intéressant pour la communauté, et c'était intéressant pour le sponsor, bien sûr. C'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi pour, pour la communauté. Et puis, une entreprise, vous pouvez contribuer, ou alors encourager à contribuer. Vous savez, l'open source, on a parlé d'open source. Eh bien, l'open source, ce n'est pas magique. Genre, tous les jours, au bureau, on utilise on utilise, on utilise PHP, Doctrine ou Terraform, Kubernetes, ça dépend un petit peu de ce que vous faites. Et je l'ai déjà dit, mais nos entreprises en bénéficient directement. Tous les jours, on utilise des projets open source au travail. Tous les jours. On a posé la question sur Twitter, 99% des gens utilisent de l'open source. Si votre boîte vous interdit d'utiliser l'open source, changez de boîte. Hein. Je vois pas l'intérêt. L'open source, euh, après, on voit que 56% l'utilisent sans contribuer. Ben Dites-vous que si tout le monde contribuait, on aurait des projets sacrément bien. Et puis, payez vos développeurs pour qu'ils rapportent des bugs, vous savez, sur leur temps de travail. Euh, permettez à vos employés d'ouvrir des pull requests, là aussi, sur leur temps de travail. Si vous corrigez un bug dans une bibliothèque, partagez cette correction. Ça n'a aucun sens, sinon. Vous pouvez également partager des composants que vous avez développés en interne. Un portage de pommes pour le Framework, par exemple, ben voilà, c'est une manière de contribuer. Par contre, il faut prévoir du temps pour le maintenir. Mais le gros avantage, c'est que d'autres personnes vont pouvoir contribuer à votre outil et peut-être corriger des bugs que vous n'aviez pas vus, ou rajouter des fonctionnalités dont vous auriez besoin. C'est gagnant-gagnant, encore une fois. Utiliser l'Open Source, c'est bien, mais finalement il faut arriver à aider les, aider les mainteneurs à maintenir. Ça pérennise leur travail, mais ça pérennise aussi vos projets. Si la petite libre que vous utilisez et qui est au cœur de votre application s'arrête demain, qu'est-ce qui se passe Comment vous allez vous en sortir Combien ça va vous coûter Finalement, les aider en leur fournissant un petit peu d'argent, en payant d'une manière ou d'une autre ce travail, ça pérennise tout le monde. Et puis, au-delà du code, encouragez vos employés à parler en meet-up, en conférence, à écrire des articles, faites un blog technique peut-être. Et oui, ça veut dire partager des informations à propos de votre stack technique. Mais vraiment, sous 95% de votre stack technique, c'est la même que celle de vos concurrents. Partagez ce que vous savez. Et puis, euh, c'est aussi un moyen de gagner en visibilité. Euh... Votre stack technique, comme on dit, elle n'est pas secrète, tout le monde sait ce que vous faites, mais parlez-en, dites que vous faites du PHP 8, dites que vous faites du, du Symfony 5, dites que vous êtes sur des choses plutôt sympas, plutôt récentes, et vous allez voir que ça va vous aider à recruter quand vous allez montrer votre expertise. Les gens vont venir naturellement vers vous. Et puis en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi adhérer à la FUP vous permet de soutenir plus fortement la FULP et aussi de figurer sur une page dédiée dans l'annuaire qui permettra à des membres de la communauté de voir que vous êtes investi dans, dans la communauté, justement. Alors, en conclusion, euh, on pourrait dire que PHP, finalement, euh, c'est pas juste un langage. PHP, c'est vous, c'est ce que vous en faites. Vous avez de l'expérience, vous avez du savoir-faire. Vous pouvez aider PHP, vous pouvez aider la communauté, vous pouvez partager vous pouvez inciter d'autres développeurs à suivre le même parcours que vous et à faire grandir PHP. Et puis, pensez à votre communauté, à notre communauté, c'est elle, c'est PHP qui nous nourrit. Alors, on va vous reposer la question dans le chat. Dites-nous, est-ce que vous contribuez à PHP, finalement Est-ce que vous avez le sentiment de contribuer Est-ce que vous avez trouvé de nouvelles idées pour contribuer Est-ce que vous allez encore plus contribuer maintenant, après avoir vu cette conférence. Et puis, on espère que parmi les 50 idées, et oui, il y en avait 50 si vous avez compté les éléphants, vous en retiendrez au moins une, et puis vous la mettrez en œuvre, bien sûr. Nous, avec Pascal, quand on, quand on a pensé à cette conférence, c'était lors du dernier PHP Tour à Nantes, après quelques bières, on s'est dit, tiens, mais il faut qu'on fasse une conf, parce que finalement, on contribue, et, et on a compté, et sur les 50 points qu'on vous a proposés, à nous deux, on en a fait 43. Donc, vous voyez, participer, contribuer, c'est possible. Nous-mêmes, il nous en reste 7 à faire. Peut-être qu'on va proposer une extension, vu que tu sais faire du C, Pascal. Hein ouais, peut-être qu'on va dessiner autre chose qu'un éléphant Non, peut-être pas. Et puis, bon, si vraiment ça ne vous suffit pas, c'est 50. On en a même trouvé une 51e. Battre un record du monde de pyramide d'éléphants. Ça fait 8 ans que j'ai le record de la pyramide 3D avec 140 éléphants. Commencez une collection, puis, puis, puis, puis battez le record. Je ne sais pas si ça compte beaucoup dans les contributions à PHP, mais bon, ça fait une jolie photo. Alors, merci aux gens qui nous ont aidés. Merci à Rox, par exemple, qui a dessiné les petits éléphants sur nos. qui nous a aidés à faire nos slides, c'est aussi une manière de contribuer finalement à PHP. Et puis voilà, pour, pour conclure, et je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions tout juste, eh bien, PHP, c'est vous, et vous pouvez contribuer à la PHP. Merci. Merci. Bien... Euh, Est-ce que Morgan, tu as identifié quelques questions que, auxquelles tu voudrais qu'on réponde euh, oui, tout à fait. Les personnes peuvent voter du coup pour augmenter les questions. Et la première question qui ressort, c'est celle de Sarah, euh, qui demande « Est-ce que ça vaut le coup de proposer des conférences auprès des autres communautés techniques, autres langages, web, DevOps ?» Oui, absolument. Euh, ça vaut le coup pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Ça vaut le coup parce que tu vas partager des choses, et partager, bah, c'est intéressant pour tout le monde. Ça vaut le coup aussi pour toi, parce que préparer une, préparer une conférence, ça prend énormément de temps. En général, je dis entre 30 et 50 heures pour préparer une conf. Et si tu donnes une conférence plusieurs fois, bah, tu vas rentabiliser ce temps en partageant à plus de monde. Donc, ouais, complètement, vas-y. Hop, parfait. Bon, on peut en prendre une dernière, si vous souhaitez, qui a fortement augmenté quand j'ai parlé des votes. Euh, toujours une question de Sarah. Euh, qui demande euh, ⁇ Écrire un livre, ça prend combien de temps ?⁇ euh, bon, J'imagine que c'est moi qui vais répondre aussi, désolé Martin. Mmh. Euh, ça prend combien de temps d'écrire un livre Ça dépend si tu fais autre chose à côté, mais euh, développer une extension PHP, c'est 6-10 six, six, mois de travail. PHP 7 avancé, c'était un an de travail, on en a peut-être trois. Et chacun de nous trois, ça nous arrivait une fois de prendre une semaine sans bosser dessus. Donc c'est énormément de travail. Mais euh... enfin, je... encore une fois, je repense à moi quand j'étais étudiant, avec le bouquin que j'avais pris à la BU, et ça en vaut la peine. Alors, mais passer du temps, de toute façon, c'est important. J'ai été trésorier de l'ASSO pendant deux ans. C'est un travail de fou. J'ai passé des soirées à faire la compta, c'est un truc de dingue, mais finalement, euh, ça rend service. Et quand on voit ce que fait la FUP aujourd'hui, bah, on se dit que ça valait le coup de faire. Hop, eh bien, parfait. Je Jean... répondrai vite fait à une petite question quand même. C'est facile de créer une antenne locale Oui, c'est facile. Contactez Amélie et elle vous dira comment faire. C'est vraiment très simple. Amélie, ici présente, qui peut... Du coup, vous répondre sur le chat. Sinon, elle sera disponible également dans WorkAdventure. Euh, si vous souhaitez répondre aux autres questions, je peux laisser le webinaire ouvert. Dans ce cas, vous pouvez continuer à répondre aux questions. Et, et voilà. Donc, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Du coup, Merci pour le clin d'œil dans la conférence. Merci à toi. Merci, la FUP. Salut Salut. Du coup, là, on est en ligne Non, mais là, le webinaire est toujours démarré. Si vous souhaitez répondre aux autres questions, et puis si vous ne le souhaitez pas, dans ce cas-là, je le termine. Eh bien, on, en fait, on peut on peut y répondre à l'oral, du coup, aux questions Oui, tout à fait. Ouais. Les questions se situent dans l'onglet « Questions ». Alors, parce et, que une pour toi, « Bientôt un livre PHP 8 avancé ». On a, on a un petit peu évoqué l'idée, mais euh, bah, comme on disait, c'est énormément, énormément, énormément de boulot et malheureusement, les auteurs ne font plus beaucoup de PHP ces, ces derniers temps. C'est en réflexion, on va dire, mais ni oui ni non aujourd'hui. Et, euh... et tu parlais, Martin, de contribuer au développement du site de la FUP tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui demande comment est qu'on peut faire Contribuer développement du site de la FUP. Et bien, euh... Le code source est sur Github, donc euh, il faut contacter le pôle outil de la FUP et euh, leur dire qu'on veut aider. Euh, il suffit de se, ensuite d'être ajouté au pôle sur Github, et puis là, bah, après, euh, il y a des issues, on prend celles qui nous intéressent, celles qu'on est capable de traiter, on fait une pull request, et puis euh, on puisse émerger ensuite. Hein. Donc, euh, ça fait quelques temps que je n'ai pas contribué, hein, donc euh, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de symphonies. À l'époque, il y avait aussi beaucoup de codes euh, très anciens, j'espère qu'il y en a beaucoup moins, mais... Euh, bon, à force, euh, il va plus y en avoir beaucoup. Hein, donc, ça, ça, vaut le coup de, ça vaut le coup de travailler sur ces outils-là. Hein, C'est assez facile à prendre en main, hein, mais il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de code quand même. Euh, Est-ce qu'il y a, qu a d'autres questions auxquelles on veut répondre Est-ce qu'il y a un projet d'antenne virtuelle pour ceux qui sont loin de tout, je ne crois pas que ce soit vraiment, vraiment à l'étude en ce moment. Je sais que certaines antennes font des meet-ups bah, comme, comme aujourd'hui à distance qui permettent de les, de les rejoindre. Certains essayent aussi des apéros sur ce format qui n'est pas toujours facile. Mais je ne crois pas qu'il y, qu y ait quelque chose d'officiel vraiment. De toute façon, il faut être deux pour créer une antenne. Donc j'aurais tendance à dire que même dans un département où il n'y a pas grand monde, il y a moyen de trouver deux trois personnes. Alors c'est sûr que faire des meet-ups à 4-5, ce n'est pas forcément évident. Mais au moins faire des apéros à 4-5, c'est sympa, nous on a commencé comme ça sur Angers, sur Nantes. Ça permet de euh, déjà de rencontrer du monde et euh, de boire un verre et de discuter d'autres choses, de discuter de ses problématiques. Et moi, comment tu ferais ça et, et C'est vrai que même dans des coins où il n'y a pas grand monde, euh, ça permet tout de suite de créer un peu de lien et d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose. C'est un premier pas vers la FUP. Puis un premier pas, ça peut être de, de rejoindre aussi le, le Slack des membres. Tous les membres à FUP ont accès à un Slack. Et euh, si, si vous dites euh, « Salut, demain à telle heure on fait un call vidéo bah, », il y aura peut-être des gens qui vont vous rejoindre et ça fait une façon de, de faire un apéro un petit peu virtuel. Non, bah, pour je, le crois, coup, je crois, crois qu'on a fait le plus tour plus des plus questions. Bah, non, on n'a pas trop lu le chat, mais on va l'enregistrer pour, pour pouvoir le lire après, puis on, on répondra peut-être à certaines questions sur, sur Twitter ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à un plaisir. plaisir. Et je On vous très envoie très du très coup bien. le chat juste après.